On est en plein travaux dans le studio de la boîte noire, c'est pour ça. Je vais pluguer plus tôt. <rire> On le reconnaît ou pas, Jean-Michel Tu le reconnais ou pas Parce que je te vois bien, Jean-Michel. T'étais là en train de dire la forme de carrière, la forme carré. de carrière. Qu'est-ce que c'est que ça De quoi il me parle On est d'accord qu'il leur manquait ça à Cdc. Ah, c'est bon. Je suis à fond les ballons. Bienvenue dans la boîte Aujourd'hui, la magie du cinéma va nous apporter le matériel que nous allons tester. Jean-Michel Trop loin Jean-Michel oh. Jean-Michel oh. Jean-Michel Korg MS-20 FS. Cette machine, regardez-moi cette merveille Mais regardez-moi ça MS-20 full size de Korg. On va le brancher, hein, ça sera mieux. Ce que j'aime bien avec le MS-20, c'est que quand on a un MS-20 devant soi, on a quand même un poil plus la classe que quand on en a pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu la tête de ce synthé. Regardez-moi un peu le look de ce synthé, c'est un truc de malade C'est la réédition complète comme à l'origine ou presque comme à l'origine du MS-20 euh, des années 80. Donc on va retrouver exactement la même chose que sur le MS-20 d'origine, avec en plus de l'USB MIDI et du MIDI. Donc vraiment, ça fait entrer le MS-20 euh, comme ce qui avait été fait sur le MS-20 mini, mais dans une version full size, donc MS-20 FS, FS FScom. Jean-Michel. FULL SIZE OK. Alors vous voyez, il a cette forme un peu particulière, le MS-20, on, on reconnaît euh, entre mille. Il y en a dans tous les grands studios, il y en a chez tous les home-studistes euh, qui aiment les synthétiseurs. C'est vraiment une machine d'aficionado, c'est vraiment une machine, quand on la veut, c'est qu'on la veut. Hein c'est pas très clair ce que je raconte, c'est probablement pas très clair, mais enfin voilà, quand on la veut, c'est parce que on la veut. passe la deuxième, Jean-Michel Alors, qu'est-ce qu'on a Facile, deux oscillateurs, des VCO, complètement analogiques. Triangle, dents carré, avec largeur d'impulsion, et bruit. Ensuite, on peut changer la hauteur de note sur l'oscillateur, donc 32 pieds, 8 pieds, 4 pieds, donc de 32 à 4. Et puis, le deuxième oscillateur est quasiment identique, il a juste pas tout à fait les mêmes formes d'onde. Déjà, il va un octave au-dessus par rapport au précédent, c'est-à-dire qu'il va de 16 pieds à 2 pieds. On a cette position ring qui est là. Wow. Oh Ouh, la vache. Oh si vous vous demandez pourquoi je vous parle en pied sur les formes d'onde, c'est parce que c'est la longueur de la forme d'onde, la longueur d'onde. 32 pieds, c'est grave. Euh, 4 pieds, c'est aigu. Donc un octave d'écart entre les deux oscillateurs. Évidemment, quand on a les deux oscillateurs, le truc intéressant, c'est de les détuner. On a euh, la possibilité de régler le pitch de l'oscillateur 2 euh, légèrement différemment du pitch de l'oscillateur 1. Écoutez ce que ça donne. OK Et On peut détuner. À la quinte. Et ensuite, on peut régler avec le mixeur le volume de l'oscillateur 1 par rapport au volume de l'oscillateur 2. OK, bien sûr, on a des filtres. Et vraiment, c'est ce qui fait la personnalité du MS-20. Ce sont ces deux filtres résonnants, Un filtre high-pass et un filtre low-pass. Alors, je vous fais écouter. High-pass, low-pass. Là, ça filtre. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans le MS20, c'est la résonance des deux filtres. Puisque tous les deux ont une résonance et un caractère incroyable. Je vous fais écouter sur le high pass. Voilà, ça, ça, c'est le son qu'on cherche quand on veut un MS20. C'est exactement ce son-là. Et la même chose sur le low pass, écoutez. Oh là là là là. Donc c'est ce caractère là qui fait vraiment l'identité sonore de ce synthé Ce qui fait qu'il est devenu célèbre D'ailleurs, il y a certainement un son que vous connaissez très très très bien Qui a été rendu célèbre par un grand groupe français Vous les connaissez peut-être Regardez, je vais prendre une forme d'onde carrée Ici Je vais prendre ça comme ça je vais... Oh oui Un truc aussi très intéressant, je vais utiliser le générateur d'enveloppe numéro 2 pour faire varier la fréquence de coupure du filtre. Vous allez voir ce que ça donne. Grâce à ces boutons, qui sont ici... Je peux mettre de l'attaque. Vous voyez où je m'en ou pas Si je fais cette note là, on commence, on commence à sentir le truc là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez venir ou pas. J'ai un portamento, je peux l'utiliser. Le MS-20, il a aussi un patch panel sur le côté. On peut utiliser l'un des 10 câbles fournis pour pouvoir patcher certains modules les uns dans les autres et obtenir des sonorités un peu différentes. Là, je vais utiliser un trick que j'aime beaucoup utiliser sur le MS-20. Je vais bypasser l'enveloppe numéro 2 pour pouvoir utiliser l'enveloppe numéro 1 afin de gérer l'amplification du volume. Je mets mon câble ici. Et ici, de cette manière-là, c'est maintenant l'enveloppe 1 qui gère le volume du VCA et non plus l'enveloppe 2. Ça me donne un peu plus de patate. On le reconnaît ou pas, là On le reconnaît ou pas, Jean-Michel Tu le reconnais ou pas C'est ça, au clair de la Lune. C'est pas possible. Alors, je vous ai parlé des oscillateurs, je vous ai parlé des filtres. J'ai commencé à vous parler un petit peu de ce qui permet de moduler la fréquence de coupure. On peut faire varier la fréquence de coupure comme je viens de le faire. On peut aussi faire varier le pitch. Attendez, je vais refaire un son normal. Avec ce bouton-là, là, qui s'appelle EG1, je peux dire à mon oscillateur 1 de suivre la courbe de l'enveloppe générateur 1 pour faire varier son pitch. C'est-à-dire que là, si je monte l'attaque, ça met très longtemps à monter. Si je la baisse, je peux aussi utiliser un câble, pour pouvoir inverser cette enveloppe en prenant la sortie inversée de l'enveloppe et en mettant ça dans la fréquence. Oh. Bon, ok, vous voyez, avec le patch panel, on peut faire des tas de trucs. On peut rerouter des modules les uns dans les autres et obtenir des sons un peu euh, différents de ce qu'on obtient quand euh, on n'a pas le patch panel utilisé. On peut très bien faire des sons très très sympas sans utiliser le patch panel. Exemple. Faisons une petite basse ensemble. Là, je vais utiliser l'enveloppe numéro 2 pour pouvoir faire varier la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Ça va me faire. Ce sont très caractéristiques de basse que vous connaissez tous. Cool. Je peux mettre un peu de résonance. Te dire, Jean-Michel. Ce synthé, de toute manière, tu tournes trois boutons, ça fait déjà tout de suite un super son, donc honnêtement, voilà. On comprend tout de suite pourquoi il a eu autant de succès. Allez, euh, je vais utiliser le ring. Oh. Regardez, ça prend une minute, même pas. En une minute, j'ai un son qui est absolument dingue. Ensuite, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le modulation generator, qui est là. En fait, c'est un LFO, c'est un terme compliqué pour dire que c'est un LFO. D'ailleurs, LFO étant lui-même aussi déjà un terme compliqué, je crois. C'est pas grave, on peut utiliser ce Modulation Generator, donc Modulation Generator comme MG, et vous allez trouver des boutons où il y a des labels MG dessus. Euh, donc on peut utiliser euh, par exemple euh, MG sur le filtre euh, en tournant ce bouton. Voilà. Et ça donne ce son. Là, je suis sur une forme d'onde de LFO qui est triangle, donc ça monte et ça descend. OK. Mais si je vais sur la gauche, j'ai un ramp down, donc ça va me fait un son comme ça. C'est bien ou bien Et comme tout à l'heure, je vais bypasser l'enveloppe numéro 2 pour mon VCA, ce qui va me permettre d'utiliser l'enveloppe 1 pour mon VCA, et vous allez voir la patate que ça me donne. Bon évidemment dans le MS20, il y a une roue de modulation. À quoi peut bien servir cette roue de modulation puisque Elle sert à rien là. Bah ben non, elle n'est pas plugée, elle est branchée nulle part par défaut. Il faut utiliser le patch panel et les petits câbles. Je vais pluguer, je vais pluguer plutôt. <rire> Allô Allô, le 22 anière Euh Attends attends attends attends attends. Je réfléchis. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Two thousand years later. Donc, par exemple, si on veut mettre un vibrato en place, ce qu'on peut faire, c'est prendre la sortie du modulation generator, euh, la sortie qui est euh, linéaire, en triangle, et euh, la mettre dans le VCA, ici en IN, sortir du VCA, okay et depuis le VCA, on peut aller dans la fréquence. En fait, là, j'ai juste refait euh, un circuit qui existe déjà, même quand on n'a pas de câble. Mais en fait, le fait de le faire comme ça, ça va me permettre d'utiliser cette sortie roue de modulation qui est ici et euh, de la pluguer à l'intérieur de ce euh, de ce jack là qui s'appelle control input qui va me permettre avec la roue de modulation de contrôler la quantité de modulation qui va intervenir sur la fréquence et en fait pour que ça marche bien il faut aussi qu'on monte un tout petit peu euh, le bouton qui est là qui s'appelle ext euh, modulation ext et plus j'en mets plus un module. Ça, c'est du vibrato. C'est pas hyper musical, je vous l'accorde. Ok, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Ok, <rire> il faut être créatif avec ce patch panel. Je sais pas, par exemple, euh, si je veux euh, utiliser ce qu'on appelle ici le sample and hold. Vous savez, un sample and hold, c'est un truc qui permet d'échantillonner une valeur à un moment donné et euh, d'en retenir cette valeur pendant un certain temps. Et ça, il faut le cloquer. Hein. Donc, on peut le cloquer, par exemple, je sais pas, avec euh, justement le modulation generator. Donc, je vais prendre la sortie du modulation generator, que je vais mettre en ramp down pour avoir une belle impulsion. Je vais le cloquer. Et euh, je vais prendre, euh, par exemple, un bruit blanc, euh, white noise ici. Je vais le plugger dans le sample and hold. Ça va me faire une source de tension aléatoire, parce que c'est du bruit. Donc. Je vais prendre le out, et depuis le out, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça dans le VCA, sortir du VCA, <rire> et aller dans la fréquence de coupure euh, du filtre. et oui, la fréquence de coupure du filtre. Je vais utiliser la roue de modulation pour pouvoir contrôler la quantité de cet effet. Ça fait plein de câbles, c'est vrai. Alors attendez, est-ce que ça, ça marche Parce que du coup, euh, si je veux contrôler euh, la fréquence de coupure, faut que je monte ce bouton. Ça marche. Voilà, donc vous voyez qu'il y a moyen de faire des trucs assez créatifs avec ce patch panel euh, pour peu qu'on se penche un peu sur la question et qu'on essaie de comprendre comment tous les modules sont agencés entre eux. C'est pas très compliqué, ça peut paraître un peu impressionnant, mais il ne faut pas se laisser impressionner. En utilisant le Sample and Hold et le bruit blanc que je remets dans mon Sample and Hold et puis que je vais sortir de mon Sample and Hold, rentrer dans mon VCA, sortir de mon VCA... Rentrer à l'intérieur de Total. Ça, c'est bien, hein. c'est mieux que de rentrer à l'intérieur de Esso. <rire> van pour <ave. rire> On met la roue de modulation dans le Control Input. Et euh, si j'ai bien tout calculé avec ça, je peux faire un truc. Pas ça. Ah oui, il faut que je cloque, forcément. Attends, Zzz. ça marche ça ou pas La musique hmm. ah, c'est bon non ça fait pas le café euh, ça fait pas non plus la vaisselle euh, c'est un peu dommage de la corde c'est vrai ça aurait été mieux alors un truc aussi c'est que sur ce modulation generator il ya des formes d'ondes carrées aussi Et je vais vous montrer la forme d'ondes carrés parce que je, je te vois bien jean-michel la là en train de dire la forme carrée la forme de quoi qu'est-ce que c'est que ça de quoi il me parle parce que tu peux très bien par exemple dire je prends le euh, la forme d'onde carré et je la mets, euh, je sais pas moi, dans... dans la fréquence. Ils viennent pour toi ou pour moi Je sais pas. <rire> On est en plein de travaux dans le studio de la boîte noire, c'est pour ça. On est d'accord qu'il leur manquait ça à ACDC, on est d'accord ou pas life. Créative du MS20. T'as déjà entendu un MS20 rigoler, euh, Jean-Michel ou pas? <rires> <rires> C'est le, c'est le. Tais-toi ah External signal processor ou ESP. On peut... On peut, prendre des signaux extérieurs et les mettre dans le MS20 pour faire ça. Pour faire ça, j'ai quand même dû amplifier le signal du micro avant de rentrer dans le MS20 parce que sinon il n'y a pas assez de, pas assez de jus. Ouais. Je suis à fond les ballons. Tais-toi. Voilà, c'était le MS-20 de Korg, réédition full-size MS-20FS. Si vous avez aimé ce Korg MS-20, je vous invite à aller dans la description, regarder les liens qui vous permettront d'acheter ce Korg MS-20FS. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et euh, je vous prie de mettre, s'il vous plaît, des tas de likes. Des centaines, des milliers, des millions, des milliards de likes. Je vous rappelle qu'à 5 milliards de likes, je me mets tout voilà, on y est presque, hein, euh, hein Jean-Michel, hein, on, euh, on y est bientôt, on a fait 8 la semaine dernière, euh, donc on y, est, on y est quasiment, quasiment. Voilà. Pour plus d'informations sur ce MS-20 FS en particulier, j'ai fait un live. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Les Sondiers, il y a tout ce qu'il faut sur ce synthétiseur pour le connaître un peu plus en détail. En attendant, si vous cherchez un compagnon pour rigoler, euh, le MS-20 me semble être très très bon choix. pas ce que en penses, Jean-Michel toi aussi t'as rigolé, je t'ai vu à un moment donné enfin... si si, t'as sûr y a eu un petit, un petit truc là t'as fait cette tête à peu près comme ça ouais je me rappelle, je t'ai très bien vu, je l'ai noté c'est pas habituel, d'habitude c'est plutôt la tête, tête un peu ouais. c'est presque un fourré. Ouais. Ouais. allez